Je passe la parole à, à madame Amina Touré euh, qui a été ministre de la Justice, première ministre chef du gouvernement du Sénégal, présidente d'institutions constitutionnelles et femme battante politique du Sénégal. Je lui donne la parole. Je vous remercie, monsieur le <coughs> modérateur. Nous avons eu, aussi. à entreprendre des choses euh, communes pour le continent. Je parlais du procès de feu, le président Abré, et vous aviez eu euh, une contribution euh, importante pour faire avancer le droit pénal international. Euh, je voudrais, euh, pour ma part, euh, dire que je suis une, une optimiste, une afro-optimiste. Euh, et euh, je, ne le, je ne le dis pas juste parce que je suis sentimentaliste, mais parce qu'également, j'ai pu constater euh, de ma jeunesse à nos jours des avancées importantes pour le continent. Lequel continent, d'ailleurs, compte 54 pays Ne l'oublions pas. On parle de l'Afrique comme si nous parlions la même langue, euh, dansions euh, sous la même musique, euh, avions les mêmes rites... Euh, euh, mortuaire, absolument pas. L'Afrique est diversifiée, euh, a une culture euh, diverse, euh, a une trajectoire également diverse. Euh, un pays comme le Sénégal, par exemple, n'a jamais connu de coup d'état. Mais quand on présente l'Afrique, c'est comme si euh, c'était euh, euh, voilà, euh, une zone de turbulence euh, généralisée. Bien qu'il y ait des défis que nous partageons, ça c'est clair parmi lesquels le défi du développement, pour lesquels d'ailleurs certains ont des niveaux plus élevés que d'autres. Le Botswana, le Cap Vert, euh, euh, et tant d'autres. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le pays euh, qui a l'économie la, la plus puissante, c'est le Nigeria. Et le Nigeria est devant l'Afrique du Sud et l'Égypte. Ça, on oublie de le dire. Lorsqu'on tenait notre conférence au Maroc, j'informais que L'économie nigérienne, c'est cinq fois l'économie marocaine. Alors, si le Maroc veut entrer dans la CDAO, qu'il y pense bien, parce que les accords de réciprocité feront que beaucoup de Nigériens viendront s'installer au Maroc. Ça ne semblait pas connu. C'est dire aussi que l'Afrique souffre d'une grande méconnaissance 50 ans après, 60 ans après ses indépendances, et, et ce n'est pas normal. Ça, c'est notre propre responsabilité. Nous avons la pire politique de relations publiques, nous ne, faisons, nous ne faisons pas connaître nos succès et nous, entre, nous entretenons cet afro-pessimisme qui présenterait l'Afrique sous ses traits les plus noirs, sans pour autant cacher sous le tapis, évidemment, tous les défis. Et ces défis-là, évidemment, je l'ai dit hier en plénière, lorsque, dès le début de la pandémie, on estimait que euh, voilà, euh, il faut s'attendre à des millions de morts, euh, même si euh, euh, madame, euh, je peux vous appeler Nathalie, euh, évidemment nous n'avons pas des systèmes euh, de statistiques euh, sophistiqués, mais quand on enterre nos morts, on le fait suffisamment avec suffisamment de bruit pour que ça se constate. Donc il n'y a pas eu euh, d'hécatombe telle qu'on qu s'y attendait et ce n'est pas le fruit du hasard. Malgré les systèmes de santé euh, qui ont encore de gros défis, les États africains ont pris... Les... Nous avons fermé la frontière avec la France avant que la France ne le fasse. Euh, nous avons pris des mesures urgentes euh, bien avant beaucoup de pays en apprenant euh, de notre expérience de la lutte contre les pandémies. Et ça, ce n'est pas suffisamment euh, mis en œuvre dans euh, les perspectives et les analyses euh, qui concernent l'Afrique. Euh, sur 50 ans nous avons gagné en espérance de vie. N'oublions pas que c'est un continent quand même euh, sur lequel s'est passée la traite négrière, euh, la colonisation. Donc évidemment comme disait l'autre l'accumulation du capital euh, c'est un processus continu. Quand vous commencez plus tard évidemment, vous avez un processus de rattrapage à faire et le cas du Rwanda nous montre que c'est possible comme d'autres cas peut-être moins célèbres mais euh, les progrès existent. Alors euh, je pense qu'en termes de perspective, ça, il faut que nos partenaires, puisque nous sommes dans un, dans un forum où on échange, et j'aurais aimé voir beaucoup plus de, de personnes s'intéresser euh, à presque le quart de l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'Afrique attire pour ses ressources, point, et pour le reste, euh, bon, on brode, on met autour, mais euh, c'est essentiellement cela. Et ce point de vue de nos partenaires doit changer. Mais... Nous n'attendons pas qu'il les change. C'est nous qui devons le faire changer. Je l'ai dit, l'Afrique commerce seulement à 12% entre nous. C'est 60% ailleurs, mais pourquoi nous, le, nous ne le faisons pas Nous devons euh, avoir une industrie pharmaceutique pour servir nos populations. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Nous sommes 54 pays, je ne sais plus combien d'universités, et parmi lesquelles des universités importantes et brillantes. Nous exportons euh, des intellectuels, scientifiques, etc. Donc ça, c'est le travail interne. Euh, « housework » que nous devons mieux, mieux faire. Ce continent, au-delà de ses ressources importantes, il est jeune. Et ça, je le vois aussi comme un grand atout par rapport à des, des, des endroits vieillissants. Évidemment, il y a beaucoup de formations à faire. Madame Guillaume, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le type de formation à délivrer est important, pas celui... Euh, disons, importés depuis très, très, très longtemps, euh, mais euh, une formation qui répondrait à des besoins urgents, plus de formation scientifique, plus euh, de scolarisation des filles, soit dit en passant, d'ailleurs. Certains pays, il y a plus de filles euh, euh, inscrites à l'école primaire que de garçons. C'est le cas du Sénégal. Nous avons présenté depuis deux ans d'affilée, c'est des révolutions qui se font sans qu'on le constate, sans qu'on en parle. Dans un pays où 99, 95% ou 16, cher de la population est musulmane, voilà qu'à l'examen de l'entrée en sixième, vous avez plus de filles que de garçons. Ça en dit beaucoup sur le pays, sur son niveau de tolérance, sur cette, sa perception de la religion et sa volonté d'investir, venant par le bas euh, dans l'avenir et la contribution des femmes. Mais ça, on ne, on ne le dit pas. Euh, Moi-même, j'étais... Euh, euh, je présidais la sortie de, euh, de l'école de, de, de, de médecine. Euh, j'étais... Euh, je, je, je présidais la séance. Et eh ben, il y avait plus de, de, de, de filles qui sortaient de la faculté euh, cette année que de garçons. Ça, on ne le, on ne le montre pas, sans compter l'Assemblée nationale, où il y a quand même 48% de femmes, euh, comparé à la France, c'est beaucoup plus, comparé aux États-Unis. Donc ça, c'est des révolutions qui se passent et qui sont positives et qu'il faut exposer comme étant des forces, euh, des forces africaines. Parce qu'il faut quand même avoir une analyse toujours balancée, voir le, le vert comme il est, euh, voilà... Euh, avec des avantages, avec des contraintes. Autrement, ce qu'on fait, c'est juste, euh, disons, d'alimenter cet afro-pessimisme et de le transmettre à des générations de jeunes. Maintenant, tous les problèmes qui sont posés, à mon avis, sont, sont, sont réels. Mais c'est un continent qui traite de la richesse, qui devraient mieux le distribuer, qui devraient lutter contre les inégalités de manière euh, très agressive, qui devraient associer euh, ces femmes qui euh, constituent plus de la moitié, qui généralement d'ailleurs euh, sont plus innovatrices, euh, sont plus engagées et contribuent même euh, plus euh, que les hommes aux produits intérieurs brut. en tout cas pour ce qui concerne l'agriculture, la FAO montre que 70% de la production domestique, pas celle qui est commercialisée, mais qui fait vivre les familles est produite par les femmes. Donc voilà également des éléments forts qu'il faut mettre sur la place. Évidemment, et tout ça se résume pour beaucoup de pays, par exemple comme le Sénégal, par des taux de 7% de croissance nous faisons plus de croissance que les pays asiatiques. Donc cette perspective doit être partagée avec nos partenaires actuels et nos nouveaux partenaires. Ça également c'est une on l'a dit tout à l'heure, euh, bon les gens devront choisir entre la Chine, les États-Unis et la France. Quand je regardais le panel sur l'Europe, euh, ce qui est revenu d'ailleurs le plus dans ce dans cette enceinte, c'est le mot intérêt. Chacun veille sur ses intérêts. Donc, je suis sûr que nos partenaires comprennent et doivent mieux comprendre que l'Afrique va de plus en plus veiller sur ses intérêts stratégiques en ouvrant des perspectives avec ses amis traditionnels, euh, ses amis nouveaux et surtout en euh, nous serrant les coudes au niveau de l'Union africaine et en commerçant entre nous. Et il y a des dynamiques intéressantes euh, qui se font. Parmi les, les, les défis, c'est évidemment comment renforcer nos institutions. Rappelons-nous que le Sénégal, par exemple, il a, il a 61 ans. Euh, c'est court dans la vie d'un peuple. Mais notre vie et notre culture et notre histoire ne commencent pas là. Euh, le, le, bon, je ne parle pas du fait que l'Afrique était berceau de l'humanité, je ne dirais pas aussi loin, mais nous avons connu euh, des civilisations brillantes euh, au Sénégal, parmi lesquelles d'ailleurs des femmes ont dirigé, y compris des... Des, des, des armées, etc. Donc, il y a tout ce, tout, ce, tout, ce, tout cet historique qu'il il, qu il faut euh, davantage documenter et créer un narratif mobilisateur pour notre jeunesse. Ce n'est pas seulement des emplois, euh, ils n'en ont pas, ils traversent l'océan, ils vont mourir, euh, etc. Mais il faut également développer ce narratif-là euh, qui est important à mon avis euh, pour les peuples. Je suis tout à fait d'accord avec la question de l'industrialisation, elle est importante. Et c'est une des leçons de la, de, de la COVID. On s'est rendu compte qu'on pouvait vivre tout seul pendant pratiquement huit mois. Quand vous étiez malade, président de la République ou femme de ménage, ben c'était l'hôpital. Hein. Il n'y avait, <rire> avait pas de choix. Eh ben on a fait confiance à notre personnel médical, on s'est fait confiance entre nous, on a les masques, on les a développés nous-mêmes. Euh, les Européens se battaient avec des Chinois sur les tarmacs pour avoir des masques. Donc, euh, voilà, nous, on, a, on les a fabriqués et ça, et ça a marché. Et ce qu'on a découvert, comme je disais, c'est euh, une nouvelle confiance en nous-mêmes et, et c'est possible. Si on l'a fait pendant huit mois, on peut le faire pendant huit siècles. Et voilà... À mon avis, cette nouvelle culture qu'il faut, qu faut inculquer à, à nos dirigeants d'abord, mais à nos, à nos jeunes, à nos femmes, à nos communautés. Et, et ça, je pense qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, le background culturel pour le faire. C'est des civilisations bon, qui sont anciennes, qui, qui développent aussi des valeurs, des valeurs concurrentielles, parmi lesquelles on dit euh, bon, euh, X% de la population vit avec moins d'un dollar. Par, par mois. Quand j'étais aux Nations Unies, je leur disais « Mais revoyez votre système de calcul. » D'abord, il n'a pas de sens pour moi. Si 90% de la production réelle n'est pas dans la comptabilité publique, ce sont les, les, les, le secteur informel, vous ne pouvez pas définir un seuil de pauvreté ou pas. Et la pauvreté telle que vous la définissez, elle n'est pas forcément vécue chez nous comme telle. Vous pouvez ne jamais avoir travaillé pendant toute votre vie, avoir des femmes une femme, et parfois même deux, des enfants qui iront à l'école et qui seront euh, à l'université sans que vous ayez jamais travaillé. Parce qu'il y a un système de solidarité qui est important et qui constitue pour moi également, euh, disons, un patrimoine euh, qu'il faut exploiter. Oui, je suis en train de, de, de, de, de déborder, là. il faut que je donne l'exemple. La dernière question, c'est la sécurité. Et je suis tout à fait d'accord avec le docteur euh, euh, Gadio sur euh, cette alerte. Mais cette sécurité... C'est l'Afrique, mais c'est tout le monde. Euh, si vous voulez avoir des priorités parmi lesquelles en soigner votre population, c'est une question de vie ou de mort, les envoyer à l'école, bah, c'est votre futur immédiat et lointain, euh, lutter contre les changements climatiques, bah, et, et également avoir des armées, avouez que c'est des choix difficiles à faire. Donc il faut également, dans cet esprit-là, euh, disons, de construction d'une perspective euh, continentale, que l'Afrique pense à avoir son, Afri son, son, son armée, peut-être pas permanente, mais mobilisable rapidement euh, sur des zones de conflit, d'intervention, d'interposition. Je pense que ça, ce doit être la prochaine, euh, le prochain objectif, avec, évidemment, le partenariat de nos amis, les anciens, les nouveaux, enfin, nos amis, d'une manière générale, euh, sans jalousie. Autrement, si nous échouons, parce que ça, également, il faut le dire, il faut éviter ce que j'appelle la Wagnerisation euh, de l'Afrique. Parce que, je peux vous dire, quand la question de la sécurité se pose, tout le monde est prêt à vendre jusqu'à son dernier euh, foulard <rire> et voilà, pour rétablir la paix, parce que sans paix, vous ne vous développez pas. Donc, c'est un débat que nous devons avoir, sinon, les pays vont se retrouver dans des situations euh, désespérées, et beaucoup ont regardé ce qui s'est passé également en Syrie où finalement, bon, les gens se sont dit, écoutez, il y en a qui sont peut-être plus efficaces que d'autres dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est ça la perspective Je ne pense pas. Mais c'est des questions qu'il nous faut aborder ensemble de manière très sereine et très responsable pour qu'on puisse trouver des solutions, parce que personne ne veut qu'il y ait des millions d'Africains qui doivent être chez eux et contribuer à leur développement et s'épanouir, plutôt que de les voir, voilà, taper aux portes de de l'Europe. Donc c'est pour cela que nous avons euh, quelque part aussi un destin commun. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été long. C'était intéressant. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup taper.